Alter monde. Alter monde. On dit que pendant le select, on travaille avec les minorités. Ouais. Moi, je ne travaille pas pour les minorités ou avec les minorités. Moi, je, je, je travaille contre les rapports de domination. Mon problème, c'est les rapports de domination, pas les minorités. Par exemple, j ai, j ai, il y a mon livre qui est traduit pas longtemps, de, « La de, de, de construction de sexe dominant euh, » à partir du service militaire devenir homme en rampant, j'ai travaillé sur les hommes. Mmh, euh, comment un homme devient homme. Ce n'est pas une minorité les hommes. <rire> non, euh, mais euh, j'ai beaucoup travaillé sur le nationalisme, patriarcat, militarisme, la construction des états, de mmh. l'internation, etc. Alors en, en travaillant ça, vous voyez aussi euh, les expériences des opprimés mmh. en même temps. Ils m'ont dit toujours que pendant la série, travaillé sur les transsexuels. Je n'ai jamais travaillé sur les Ça transsexuels. Mmh. Mais moi, j'ai travaillé sur l'exclusion des transsexuels à Istanbul, comment, dans leur, dans, de, de leur quartier. Alors, j'ai parlé de transformation de Istanbul euh, Gentrification, Casso, en français, Et aussi, euh, comment on dit... Comment ce quartier il est devenu un quartier bobo alors comment on veut après je parle de l'homophobie je parle de la police les nationalistes qui ont utilisé le problème des, des... des... des... des transsexuels pour le nation turc et après je parle des expériences des transsexuels et moi j'ai dormi avec elles mmh. j'ai resté des, des, des mois deux mois dans ces dans ces c'est juste après j'ai créé des ateliers avec, eux, avec elles mais je n'ai pas travaillé sur les transsexuels, j'ai travaillé sur les expériences, l'exclusion, mmh. mais surtout euh, les oppresseurs aussi. Et voilà les mmh. deux. Mmh. Alors ce que je fais ici aussi, ce n'est pas sur les Arméniens, c'est mmh. sur euh, le nationalisme turc qui m'a amené à avoir des clichés dans ma tête. Parce que quand vous regardez, vous apprenez quelque chose, vous vous regardez aussi. Mmh. Vous dites que oui, moi j'avais vu ça, mais pourquoi je n'avais pas compris ce que je comprends maintenant Parce que je regardais, mais mon regard n'était pas assez profond peut-être. Mmh. J'ai fait une thèse sur la transformation de l'espace militant en Turquie. Dedans mmh. il y avait le mouvement arménien aussi. Et après, maintenant je travaille sur... le de l'action collective, les mobilisations de diaspora arménienne. Alors, je fais ces recherches sur des mobilisations, des revendications des Arméniens. Mais en faisant ça, tout d'un coup, j'ai voulu arrêter de faire cette recherche. J'ai dit que toi, tu n'es pas arménien, euh, alors, il faut que, premièrement, tu parles en tant que personne. Mmh. Tu te dévoiles, <rire> tu te tu mets en position, tu, tu parles d'où, à partir de quelle expérience moi, je crois que c'est important quand même, euh, moi, je, il, il faut voir des, des petites avancées, mais ces avancées viennent du bas, uh -huh. viennent du bas aussi, viennent du, de l'international aussi, parce qu'il y a des pressions différentes, euh, mais aussi ce gouvernement, il est, est une, il, il est différent des autres. Je ne dis pas mieux ou mal, plus mal, mais il a, mais il a une, des différentes techniques, différentes tactiques. Avec les Kurdes aussi, c'est mmh. différent. Maintenant, on va parler de Öcalan, le leader du PKK, c'était un tabou. Maintenant, euh, le gouvernement envoie sa délégation, ils sont en plein de négociations, etc. C'est différent. Mmh. Euh, mais, euh, en sachant que ce sont des gouvernements, c'est un gouvernement conservateur, néolibéral, néoconservateur, mmh. et aussi nationaliste, et bien sûr qu'il ne faut pas se contenter avec une seule condoléance parce que cent ans après le génocide, si on arrivait seulement à l'étape de condoléances, ça, ça, c'est un scandale ça je trouve. Mmh. Et on a besoin d'une justice, d'une réparation. Encore, on, il y a des gens qui veulent discuter s'il y a un génocide ou non, il faut discuter. Mais moi, je ne comprends pas ça. Ouais. Parce que euh, quand une femme... Bah moi, j'ai beaucoup travaillé avec les femmes violées. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup assisté. On a fait des campagnes, on a, on a suivi tous les procès, etc. Une femme elle est violée. Après, elle a dû prouver qu'elle est violée. Oui, d'accord. Mais ça dure longtemps. Mm -hmm. Et elle devient un peu accusée. Euh, un peu, surtout s'il y a des lois patriarcales, etc. Et c'est trop dur après le, le, le processus de, de justice devient un autre processus de, de, de, de viol un peu. Oui. Euh, quand, quand on reconnaît un une, une génocide, euh, après il faut, il faut laisser les gens un peu tranquilles, pas tout le temps de devoir de prouver, prouver, prouver, prouver qu'ils ont subi des. Et euh, moi, maintenant, j'ai dû prendre un rapport de torture il n'y a pas longtemps. J'ai dû aller quatre mois à un euh, centre de réhabilitation pour montrer que j'ai été torturée gravement. Mais quatre mois, j'ai euh, vécu les mêmes... Et, mais après cent ans, il ne faut pas faire vivre à ces gens les mêmes problèmes. On a besoin d'une réparation même symbolique. Il peut faire et il doit le faire. Je crois que... Il ne faut pas dire qu'il ne peut pas faire, il ne fera pas, etc. Mmh. Moi, je, en tant que citoyen de ce pays, euh, et mmh. qui aime beaucoup mon pays, euh, mmh. avec toute indifférence, j'attends de lui de faire une, un pas de plus. Mmh. Dans, dans votre livre, vous dites aussi, il y a beaucoup de phrases que j'aime bien. Hein, donc, euh, Vous dites aussi, dans ma Turquie, les gens se tendent la main, même s'ils ne portent pas les mêmes blessures. Vous pensez que vous êtes un pays qui où les gens sont beaucoup blessés, mais que finalement vous arrivez à reconstruire quelque chose en tant que population turque Population turque, kurde de Turquie, oui, par exemple. Euh, hum. Grâce à ces mouvements, euh, même dans la gauche maintenant, qui personne ne se dit turc, on hum. dit je suis de Turquie. D'accord. <rire> oui, il y a un changement de langage aussi. <rire> euh, oui, c'est un pays de résistance aussi, je crois. Parce que quand on pense quest ce qu'on a subi depuis des siècles, ouais. depuis un siècle, un siècle, mais aussi depuis des années, par exemple, depuis mon enfance, moi j'ai vu plein de choses. Même à mon enfance, au, au, à l'époque du coup d'état 80, mon père il était en prison cinq années. Même, je ne parle pas de Marx, Stanley, etc., voir le livre de Paul Éloire, c'était une motif d'être emprisonné, ou Aragon, par exemple, on a vécu une violence extrême. et Quelquefois, cette violence extrême euh, anéantit même la possibilité de la réflexion. Mais quand même, je vois que dans, en regardant cette histoire, il y a aussi une autre histoire de, de, de la création de la politique malgré de toute, euh, toute cette répression. J'espère que ça va continuer comme ça. Mmh. J'avais lu le livre de... de qu'est-ce que la politique de Rana il n'y a pas longtemps, mm -hmm. là-bas, elle parle de miracle. Elle a dit que la politique, c'est de pouvoir faire des miracles, que, que, que, que, de pouvoir déclencher un processus qu'on n'attend pas. Mm -hmm. C'est ça, la politique, Elle a, a fait une différence le politique, la politique, après elle lit la politique. Je crois qu'en Turquie, il y a beaucoup d'exemples de la politique, en ce sens.